Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui ce soir pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a quelques temps je vous avais fait la présentation de ce masque de la marque 3M euh, où il y a tout un ensemble de filtres et compagnie concernant ces filtres là justement, on a tout le pack qui est là-haut donc justement j'ai voulu avoir quelque chose euh, à disposition, quelque chose de plutôt proche et euh, justement je me suis retrouvé face à un dilemme dans le sens où je voulais avoir accès à mon masque, à n'importe quel moment, mais, euh, comment dire, euh, bah, j'ai pas trouvé grand-chose qui me permette de l'entreposer, de le mettre en équilibre et compagnie, de l'avoir à dispo rapidement, et du coup, j'ai trouvé cette petite pièce, euh, fantastique, un petit triangle, là, hein. Au final euh, donc une pièce qui est faite en impression 3d vous voyez justement une autre petite chose ici faite en impression 3d qu'on aura l'occasion de voir dans une prochaine vidéo donc surtout si tu veux savoir ce que je vais dire dans cette prochaine vidéo n'hésite pas à mettre un commentaire un petit like t'abonner compagnie tout ça tu connais la méthode donc un support de masque 3m quelque chose d'assez simple euh, pièce faite en plastique pendant environ euh, une heure et demie donc plutôt simple accroche encore plus simple, tu la poses, tu la prends, tu la reposes, tu la reprends, exactement, tout ça, tout simple. Donc voilà, dans le fait, petite vidéo simple, hein, cette semaine, je ne vous embête pas trop longtemps, quelques minutes de votre temps. Euh, donc voilà, sur un masque très simple, fait en plastique PLA, euh, sur ma vie, imprimante 3D, mais qui fonctionne toujours aussi bien au bout de 6 ans d'utilisation. Le Made in France euh, y est pour quelque chose, donc ça fait plaisir. Et donc, on a évidemment toujours le matos à l'intérieur, ici. Hein, on n'est pas sur du placement de produit, mais simplement qu'on est sur quelque chose d'utilisable. Simplement, facilement, il y a juste à prendre. Et c'est à disposer. Dans, comment dire, de prochaines versions et à la suite de cette vidéo-là, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de tous les types différents de filtres qu'il y a. Je suis justement en train de... De préparer cette vidéo là donc vous aurez une vidéo explicative avec tous les types de fils que vous pouvez utiliser sur ces masques là ou des masques intégrales faciaux que vous avez pu peut-être voir dans un unboxing nucléaire et autres que j'avais fait sur ma chaîne euh, donc au okay, cas bah, où n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si jamais vous voulez voir de quel masque je parle et euh, sinon en général bah le, le masque se met euh, toujours euh, très facilement euh, donc euh, voilà c'est tout <rire>